Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la vue déployée du plan. Pour ouvrir la vue déployée du plan, cliquez sur l'icône Déployer le panneau du plan de tournée. Toutes les actions sont disponibles dans cette vue. Le sélecteur de tournée, l'optimisation globale ou par tournée, la visualisation ou le masquage des tournées sur la carte. le verrouillage-déverrouillage d'une tournée, l'export global ou par tournée, le déplacement des points, l'attribution d'une tournée à un autre véhicule. Les tournées peuvent être déplacées par glisser-déposer. Pour visualiser la carte, cliquez sur l'icône Déployer le panneau du plan de tournée. Merci d'avoir suivi cette vidéo.